Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 16 au 22 avril et on commence évidemment avec l'entrée du soleil en taureau. Le taureau c'est le deuxième signe, c'est un signe de sensualité euh, qui est tactile, qui aime les belles choses, le confort, la bonne bouffe, c'est un bon vivant. Alors vous allez tous vous en inspirer, j'espère hein, que vous allez essayer de trouver parmi euh, tous les petits événements de votre quotidien, il faut essayer de trouver un moment où vous aurez du plaisir pour faire vibrer le Taureau qui est en vous, hein, parce que nous avons tous du Taureau en nous, puisque nous avons tout le zodiaque. Euh, le Taureau représente également l'argent, hein, mes amis. Donc bon, alors est-ce que vous allez en gagner Est-ce que vous allez en dépenser euh, Bon, on, on peut acheter, Hein, euh, par exemple, en période taureau, quelque chose de confortable, un lit, un canapé, euh, un, un truc de repos, ou alors, euh, bon, des belles choses euh, pour la maison, des beaux objets. Euh, euh, on, on aime, euh, je veux dire, se sentourer de choses euh, qui nous font nous sentir bien. Après, qu'est-ce qui nous fait sentir bien aussi Eh bien, c'est de bien manger. Hein, avec le taureau, hein, euh, euh, on a envie de, de choses qui nous font plaisir, hein, de toute façon, alors... Euh, les bons plats qu'on aime, bon, simplement, faut faire attention hein, à pas déborder, euh, de manière à pas prendre quelques kilos, alors que c'est bientôt les vacances, hein Donc, on y est d'ailleurs en vacances, là, en ce moment, hein Dernière euh, symbolique du Taureau, la sensualité, bien évidemment, hein le, le côté charnel de la relation amoureuse, on est chez Vénus, hein, donc euh, bon, Essayez aussi de vous préserver des moments d'intimité avec votre chéri. Les signes qui sont en, en relation, en bonne relation avec le Taureau, évidemment la Vierge et le Capricorne, et puis le Poisson et le Cancer. Alors c'est euh, plutôt premier décan, bien évidemment. Hein. Les signes qui devront être un petit peu euh, vigilants, hein, qui sont Challengé euh, par ce soleil en taureau, eh bien ce sont les signes fixes. Euh, le lion, le scorpion, le verso. Du côté de vos activités, ben, on repart euh, sur Mercure. Hein, euh, euh, je vous en ai parlé la semaine dernière, hein, de la conjonction Mercure-Uranus. Bon, elle est toujours là, mais Mercure rétrograde le 21. Donc si vous voulez, les, les choses vont certainement être un peu moins énervantes. Ça ne vous empêchera pas de les garder hein, dans votre tête et de vous dire euh, bon, euh, il faut que je fasse réparer ça, il faut que je reprenne rendez-vous euh, euh, parce que tel rendez-vous va être annulé. Euh, il faut que je refasse tel travail parce que ben, j'ai pas réussi à le terminer à temps ou euh, bon, c'est souvent des détails aussi. Hein, il y a tel objet qui qui, qui fonctionne pas bien, donc euh, il faut le faire réparer. Ça va prendre du temps et mercure ne va redevenir direct que le 15 mai. Hein Donc les amis, euh, bon, prenez euh, votre temps. Si vous avez quelque chose à apprendre, par exemple, il va falloir vous isoler un petit peu de vos amis, hein, représentés euh, par Uranus. De toute façon, il faudra trouver du temps. Hein. C'est le, le temps qui va vous manquer, parce que, bon, euh, avec Uranus, je vous l'ai déjà dit, on, on, on ressent toujours une certaine pression, un certain énervement. Et alors là, c'est pas, ça vient pas de l'extérieur, hein, puisque Mercure est rétro, mais ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est vous qui allez vous mettre la pression, hein, parce que vous aurez le sentiment que euh, tout est urgent. Mais je ne pense pas hein, que ce soit aussi urgent que ça, et si quelqu'un, ah, vous met euh, la pression, euh, essayez de voir euh, si cette personne a raison ou pas, si c'est vraiment quelque chose d'urgent, ou si, euh, bon, euh, cette personne essaye d'avoir un petit peu euh, le pouvoir euh, sur vous, hein, et de, euh, essaye de vous faire accélérer. Ah, c'est vrai que le taureau est il y a parfois un petit peu de lenteur. Alors les signes qui vont euh, bon être un petit peu euh, dans le stress, hein, on ne peut pas euh, euh, dire autrement, euh, ce sont les signes fixes, hein, le Verseau, le Lion, le Scorpion, Bon, peut-être le taureau est euh, deuxième décan, bien évidemment. Si vous voulez euh, être... Euh, vous déstresser, essayez de ne pas avoir le nez dans le guidon, hein, parce que tout ce qui se passe en taureau, en général, on est très concentré euh, euh, sur les choses et euh, bon, ben on en augmente un petit peu trop la, la portée et, et l'importance. Les signes qui vont être... Euh, un petit peu plus à l'aise, hein, c'est le Cancer, le Capricorne, la Vierge et le Poisson. Euh, vous aussi, euh, votre deuxième décan, bien évidemment. Je pense que vous, bah, vous pourrez prendre des distances hein, par rapport à, à l'énervement euh, ambiant. on va parler de vos amours maintenant avec euh, vénus en gémeaux alors elle elle va du premier au deuxième décan hein. vous serez euh, tous les deux euh, impactés euh, bon le mot est un peu fort mais disons que vous recevrez les vibrations de cette vénus en gémeaux qui est un petit peu euh, légère hein. euh, on va dire qu'elle aime l'amour euh, de manière assez cérébrale, elle aime penser hein, à l'amour, penser à l'objet de sa flamme, euh, euh, penser à ce qui va se passer ce soir quand, quand votre chéri va rentrer, euh, voilà. Elle, elle, hein, tout ce qui est du mental, puisque finalement hein, le Gémeaux est vraiment dans le mental, euh, va... Euh, vous plaire, et plaire à, à, à cette Vénus. Elle peut vous donner le sentiment, je vous l'ai peut-être déjà dit, de retrouver des émotions de votre adolescence, ou des débuts de votre relation, parce qu'avec Vénus en Gémeaux, on aime tout ce qui commence, hein. ça fait penser vraiment à l'adolescence, à, à, à ce qu'on ressent les premières fois, on tombe amoureux ou qu'on euh, hein, ou qu on a quelqu'un dans la tête même s'il se passe rien ça peut rester très platonique hein, avec une vénus en gémeaux parce que bon euh, elle n'est pas très charnelle alors c'est vrai qu'on est en période taureau et que le, le climat d'ensemble hein, est plutôt du genre charnel, mais euh, bon il est possible que simplement vous aimiez regarder quelqu'un parce que vous allez trouver cette personne un physique agréable et vous imaginerez vous fantasmerez sur cette personne mais je vous dis ça peut rester dans la complicité d'ailleurs si vous êtes en couple il y aura certainement plus de complicité grâce à cette vénus en gémeaux et peut-être que vous serez d'accord sur tous les sujets que vous allez aborder vénus elle nous met toujours d'accord Franchement, hein, c'est vraiment une planète qui crée un, un climat de, de, de complicité et, et, et d'entente cordiale. Les signes qui sont en bon aspect avec cette Vénus, bon, évidemment vous les Gémeaux, hein, vous pouvez même faire des rencontres hein, euh, intéressante. Euh, on a les lions aussi, les balances. Euh, bon, pour les sagittaires, ça s'oppose, mais une opposition de Vénus, c'est toujours bon. Les verseaux et les béliers. Hein, Tous ces signes, euh, vous serez euh, vraiment en, en bonne relation avec Vénus. Maintenant, bon, il euh, y a des signes pour qui ce sera bon un petit peu moins chaleureux, on va dire, hein, euh, euh, disons hein, les vierges et les poissons. Euh, c'est pas une Vénus qui vous donne vraiment du plaisir, hein, mais bon, ça peut vous donner aussi euh, euh, envie d'aimer. J'espère que vous allez tous passer une bonne semaine. D'ici là, si vous voulez plus d'astrologie, vous allez sur notre site, c'est l'astro.com, vous avez nos réseaux sociaux, bien évidemment, notre live hein, du mardi soir. Euh, 20h, et puis bien évidemment les consultations soit avec Zoé soit avec moi. Bonne semaine!